Les 7 métiers les mieux rémunérés au Canada Dans cette vidéo, je vais te lister la plupart des métiers avec lesquels tu peux gagner beaucoup d'argent Si tu es au Canada, si tu souhaites migrer au Canada, je pense que cette vidéo va t'intéresser Je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo Parce que je vais te présenter une nouvelle activité méconnue du grand public Qui va te permettre potentiellement de gagner beaucoup plus que la plupart des personnes Si tu as vraiment la volonté de changer tes finances personnelles D'impacter ta vie personnelle et également celle de tes proches si c'est un sujet qui t'intéresse, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de démarrer, abonne-toi à cette chaîne YouTube. On est la première chaîne au Canada francophone à parler, notamment d'investissement immobilier, d'entrepreneuriat, de mindset et de gestion des finances personnelles. On a pour challenge d'atteindre les plus de 100 000 abonnés. Donc, si tu veux faire partie de ce mouvement, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à la liker, à la partager, à laisser un commentaire. Voilà, ça me fera plaisir également d'échanger avec toi au travers d'une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux à Douala au Cameroun. Donc je suis venu quelques jours pour te tourner des vidéos. Donc voilà, ça faisait longtemps que je n'étais pas rentré. Un peu plus d'un an. Donc voilà, j'essaie quand même de venir deux fois par an pour travailler et également faire un peu le suivi avec mes équipes. Donc dans cette vidéo, euh, je vais te parler, comme je te l'ai dit, des métiers les mieux rémunérés au Canada. Si tu ne me connais pas, je m'appelle fortement Cam. Donc je suis entrepreneur et investisseur immobilier. Il y a de cela quelques années, j'ai immigré au Canada en 2016. et travaillé dans le secteur du consulting de l'audit et des systèmes d'information. Donc, j'ai travaillé pour de grandes entreprises comme KPMG France, puis Deloitte Canada. Par la suite, je me suis lancé dans l'investissement immobilier. et Aujourd'hui, je suis maintenant web entrepreneur, c'est-à-dire je vends du conseil en ligne et j'aide des personnes comme toi à investir en immobilier. Donc, l'un des métiers le mieux payé au Canada, c'est tout simplement le fait d'être médecin. Aujourd'hui, lorsque tu es médecin au Canada, tu peux gagner des sommes astronomiques. C'est-à-dire, tu peux gagner en moyenne, c'est du 200 000 l'année. J'ai eu à rencontrer des médecins qui sont à quasiment 500 000, 700 000, voire même 1 million de revenus par an. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que tous les diplômes de médecine ne sont pas reconnus au Canada. C'est-à-dire que si tu as fait des études de médecine, par exemple en France, en Belgique, au Cameroun ou ailleurs, ton diplôme ne va pas forcément être reconnu. Il va peut-être falloir que tu repasses certains examens, et que tu fasses certaines équivalences. C'est la raison pour laquelle si aujourd'hui tu es médecin, enseigne toi bien parce que beaucoup de personnes arrivent avec leur diplôme de cardiologue, avec leur diplôme de chirurgien, et malheureusement se retrouve plus ou moins en bas de l'échelle parce qu'ils ben, doivent tout repasser donc ça peut être une bonne opportunité comme ça peut être également un calvaire pour certaines personnes surtout si tu as fait de longues études de médecine voilà le fait de devoir repartir de zéro ça peut être assez frustrant donc médecin plus de 200 000 dollars par an en moyenne et tu peux aller jusqu'à un million et plus par an en moyenne ok le deuxième métier le mieux payé c'est également le fait d'être pharmacien le fait d'être pharmacien c'est un secteur assez demandé, tout comme la médecine, c'est une activité assez demandée au Canada. Donc il y a très peu de personnes qui sont docteurs en pharmacie. Surtout docteurs en pharmacie industrielle, c'est-à-dire des personnes qui sont au-delà d'être pharmaciens. Ils sont également capables de concevoir la construction d'usines pharmaceutiques. Lorsque tu vas faire ton diplôme de, de pharmacien, ça va te demander peut-être deux années de plus si tu veux passer le diplôme de pharmacien industriel. Ça, c'est des revenus où tu peux aller toucher plus de 200 000 par an. Okay? Et ce revenu peut être aussi plié de deux formes. C'est-à-dire que tu peux avoir ton activité de pharmacien où tu as ta pharmacie. Mais également, tu peux avoir une activité de conseil où tu vas conseiller d'autres pharmaciens à pouvoir ben, développer leur activité soit de parapharmacie, soit d'industrie. Pharmaceutique, Ça vaut très cher parce que c'est du conseil que tu vends, c'est tes compétences, c'est ton expertise et ça vaut très cher sur le marché. Donc, tu peux avoir la possibilité même de conseiller des pharmaciens dans d'autres pays. Tu vois, tu peux être pharmacien industriel au Canada, mais aller conseiller des pharmaciens industriels en francophonie, en Amérique du Nord, dans des pays anglophones, un peu partout dans le monde. Donc, retiens bien ça, pharmacien avec la spécialité de pharmacien industriel, c'est un secteur très, très, très porteur au Canada. Il y a très peu de demandes. Mais une fois de plus, l'équivalence au niveau des diplômes peut des fois ben, freiner certains immigrants parce qu'ils ben, doivent peut-être repasser des équivalences au même titre que les médecins généralistes ou médecins spécialistes. Le troisième métier mieux payer, c'est tout simplement gestionnaire et développeur de logiciels. Donc toutes les personnes qui ont des compétences en informatique, toutes les personnes qui ont des compétences également en gestion de projet à des fins de développement de logiciels, c'est un secteur très demandé. C'est un secteur très demandé. Tu peux aller à plus de 120 000, voire même du 150 dollars l'année avec ce métier-là. Et aujourd'hui, le Canada, c'est un hub pour des personnes qui sont ben, des programmeurs, des analystes, des auditeurs en logiciel, etc., des chefs de projet tournés vers le développement de logiciels. Parce qu'aujourd'hui, avec euh, l'évolution de la technologie, tout s'automatise. Donc, on cherche des personnes compétentes à pouvoir ben, créer des solutions, créer des logiciels qui vont peut-être automatiser certains processus, améliorer les conditions de travail, améliorer les conditions de communication au sein des entreprises. Okay? Donc, ce type de... Métier également. L'avantage c'est que tu peux avoir des diplômes étrangers lorsque tu immigres au Canada. Oui, on va peut-être te suggérer de passer des équivalences, mais ce n'est pas forcément nécessaire si tu as des certificats propres à certains langages, à certains outils informatiques, parce que les certificats c'est universel. Tiens, moi, il y a de cela quelques années, lorsque je travaillais, je me rappelais, il venait du Nigeria, donc il avait ses diplômes du Nigeria. Et le fait qu'il ait certains certificats en informatique, ça ne lui a pas demandé de repasser des diplômes. Universitaire, C'est qu'on s'est basé sur son certificat parce que les certificats c'est universel. Donc, moi, je te recommande si tu veux travailler dans le développement de logiciels et des certificats parce que ça te permet d'être convoité sur le marché du travail et de justifier tes compétences. Et qui dit compétences, également justification au niveau des salaires. Le quatrième métier, le mieux payé au Canada, c'est tout simplement bah, tout ce qui est un peu lié à la finance. Donc, analyste financier, responsable financier, contrôleur de gestion, directeur financier, c'est des métiers où tu peux aller avoisiner les 120 000 dollars canadiens l'année Une fois de plus, ce type de métier, tu peux rentrer directement sur le marché du travail canadien euh, Si tu as également des certificats, tu as notamment le CFA, CFA tu as notamment le CPA Donc ça c'est pour la comptabilité, tu as plusieurs titres comme ça internationaux qui justifie que tes compétences, quel que soit ton diplôme. L'expérience prime également. Ok, donc essaie également de te différencier sur le marché du travail de par ces certificats-là et tu pourras trouver un métier très rémunéré au Canada dans le secteur de la finance. Le cinquième métier le mieux rémunéré au Canada, c'est tout simplement le fait d'être avocat. Le fait d'être avocat. Après, tu as plusieurs types d'avocats. Tu as des avocats pour tout ce qui est droit familial. Tu as des avocats pour la propriété intellectuelle. Tu as également des avocats d'affaires. Tu as également des avocats spécialisés en immobilier. L'un des métiers, le payés c'est lorsque tu es avocat d'affaires. Avocat d'affaires du type, tu vas pouvoir gérer, par exemple, des opérations de fusion-acquisition. C'est-à-dire, c'est des entreprises qui rachètent d'autres entreprises. Des entreprises qui fusionnent entre elles. C'est un domaine très porteur. Pourquoi Parce que, généralement, les avocats, ils vont être rémunérés également en termes de primes par rapport à une transaction. C'est-à-dire, par exemple, si tu achètes une entreprise B... Okay. L'avocat qui aura géré le deal, qui aura structuré le deal d'un point de vue légal va toucher un certain pourcentage ou un certain bonus qui peut aller de l'ordre de plusieurs dizaines voire centaines de milliers de dollars par opération. Tu peux avoir des avocats à 100 000, 200 000 dollars par an comme tu peux avoir des avocats à 1, 2, 3 millions par an dépendamment de l'expérience, dépendamment de l'équipe avec laquelle ils s'entourent. Okay. Avocat, ça peut être un secteur très porteur. Une fois de plus, il va potentiellement falloir que tu aies des diplômes reconnus au Canada. Donc ça va peut-être te demander de passer, de repasser des équivalences ou de repasser ton diplôme d'avocat. Maintenant, si tu es avocat d'affaires, mais à de haut c'est-à-dire à, à l'international, donc il travaille pour des sociétés internationales, pour des cabinets internationaux, ça peut ne pas être nécessaire de repasser ces diplômes-là. Donc moi, je te conseille, si aujourd'hui tu es avocat et que tu souhaites immigrer au Canada, ça serait tout simplement ben, d'aller vers des structures internationales. Par exemple, des cabinets qui ont des antennes dans plusieurs pays. Là, je pense que c'est même pas je pense, c'est le. Là, dans ce cas-là, ton diplôme sera reconnu, quelle que soit province ou la ville dans laquelle tu vas travailler. Le sixième métier le mieux payé au Canada, c'est tout simplement le fait d'être business analyst. Donc, tout ce qui est analyste de données, analyse de base de données. Donc, quelqu'un qui va vraiment maîtriser les chiffres, c'est-à-dire être capable de donner des tendances prédictibles, être capable de sortir des indicateurs clés par rapport à une activité, être capable de faire des prédictions. Et toutes ces données-là vont aider, en fait, les entreprises et les responsables d'entreprises à prendre des décisions par rapport à l'activité. Donc, le fait d'être analyste, business analyst ou directeur analytique, c'est un secteur très, très, très demandé au Canada. Okay? Tu peux aller vers du 150 000 l'année, dépendamment également des compétences que tu vas avoir de par des certificats, etc. Donc, business analyst, retiens ça bien. Moi, j'ai eu à travailler avec des business analystes dans mon ancienne vie d'auditeur et de consultant, il va rester des personnes très convoitées dont les, les compétences sont vraiment très pointues. Tu vois, généralement, c'est des gars qui ont fait des écoles d'ingénieurs, des masters en statistiques ou en analyse de données. Donc, ça, c'est un métier également très porteur si tu veux être business analyst au Canada. Le septième métier le mieux payé, c'est un domaine d'activité très porteur. C'est tout ce qui tourne autour du digital. ok tout ce qui tourne autour du digital, donc tu vas avoir des personnes qui sont capables de concevoir des sites internet, capables de concevoir des vidéos, capables de faire de la gestion publicitaire sur les réseaux sociaux, capables de gérer les réseaux sociaux, surtout aujourd'hui où tout se digitalise, où il y a de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux, donc voilà, trouver des personnes qui comprennent les réseaux sociaux et qui savent monétiser les réseaux sociaux de par la vente de produits ou de services, un peu comme ce que je fais, tu vois, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une page LinkedIn, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Instagram... J'ai un compte TikTok, voilà, là, je vais bientôt lancer mon podcast, j'ai un blog, etc. Donc, tu vois, toute cette gestion-là, ça demande quand même des compétences assez précises que beaucoup de personnes n'ont pas, en fait, et dont la plupart des entreprises éprouvent de plus en plus sa nécessité. Donc là, dépendamment des activités, euh, surtout, moi, je te conseille d'être indépendant dans ce cas-là. Tu peux aller chercher des dizaines de milliers de dollars par an. C'est un domaine d'activité assez bien dans le sens où, hein, vu que c'est en ligne, tu peux même travailler pour une société et pouvoir ben, travailler de l'étranger, travailler à distance. Donc tu peux, en même temps, moi je connais plein de personnes qui voilà, sont par exemple gestionnaires publicitaires pour des grosses entreprises et ils n'ont même jamais mis les pieds dans cette entreprise-là. Parce que ben, c'est eux qui gèrent la partie publicité, à part des réunions téléphoniques ou des réunions zoom, ils n'ont pas forcément le besoin d'être là physiquement en fait. Tu vois, donc gestionnaires publicitaires ou euh, tout ce qui est autour du digital, ça peut être un secteur très intéressant. Maintenant, laisse-moi te parler un peu de la réalité par rapport aux immigrants et de la réalité du marché du travail et de, malheureusement, ce qui affecte beaucoup de personnes. Là, je viens de t'énumérer pas mal de métiers dans lesquels tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent. Et avec cet argent-là, bien évidemment, ça va te permettre ben, de pouvoir ben, gérer voilà, tes dépenses, avoir une maison, avoir une belle voiture, etc. Ça, c'est très bien. Mais sache une chose, c'est qu'il y a une réalité, en fait. C'est que les salaires que j'ai mentionnés, réellement, tu ne vas pas toucher ce montant-là. Pourquoi? Parce que ben, tu as ce qu'on appelle l'impôt. La plupart des salaires que je viens de t'évoquer, qui sont de l'ordre de plus de 100 000 dollars, dans tous les cas, dans tous les métiers que je viens de t'évoquer là, tu vas être imposé à plus de 30 voire du 50 Au-delà de, je ne compte même pas les taxes sur les produits que tu achètes, les taxes sur tes propriétés et même les taxes lorsque tu ne seras plus là, parce que oui, on paye également des taxes le jour où on quitte ce monde en fait. Donc honnêtement, aujourd'hui, tu peux gagner 100 000 dollars par an, mais en réalité, tu vas toucher entre 40 et 50 000 dollars net tous les ans. Okay. Et deuxième chose également, c'est que ben, si tu l'as remarqué sur cette chaîne YouTube, et je t'inviterai vraiment à aller regarder nos vidéos, on parle de diversifier ses sources de revenus. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu es, quel que soit ton métier, tu te dois de diversifier tes sources de revenus. Il ne dépend pas que d'une seule source de revenus. Même si aujourd'hui tu es avocat international de haut voltige, même si tu es le plus grand médecin, il va falloir que tu diversifies tes revenus. Laisse-moi te parler du coup d'investir en immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est un secteur d'activité où tu peux faire fortune littéralement en partant de zéro. Quand je dis de zéro, ce n'est pas genre tu n'as rien, mais tu peux aller chercher l'argent que tu n'as pas encore envie d'investir maintenant. Okay? Avec l'investissement immobilier, tu peux également te créer des revenus passifs. Pourquoi Parce que si demain, il arrive que ben, peut-être ton employeur te mette à la porte ou que euh, demain, tu sois malade ou invalide ou que tu aies une urgence personnelle ou, ou, ou peu importe, l'immobilier peut également te permettre ben, de résoudre ce type de problème-là. Au-delà de te mettre en sécurité financièrement, au-delà de générer des revenus passifs, au-delà d'augmenter de, tes revenus, ça peut également être quelque chose qui te sauve d'une situation assez compliquée. Et l'immobilier, ce qui est bien avec l'immobilier, c'est que tu n'as pas besoin de diplôme, tu n'as pas besoin de sortir des meilleures écoles, tu n'as pas besoin d'avoir un réseau sophistiqué, tu as juste besoin d'aller chercher les connaissances que tu n'as pas encore. Parce que oui, l'immobilier, ça s'apprend. Il y a une différence entre acheter de l'immobilier et investir en immobilier. Tout le monde peut acheter de l'immobilier, tu peux acheter de l'immobilier comme tu achètes une baguette de pain. Mais est-ce que maintenant, cet immobilier va te rapporter de l'argent Et c'est là où nous, on intervient. C'est qu'aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on est la première chaîne francophone au Canada à parler d'investissement immobilier, non pas qu'au Canada, mais également à l'international. Donc, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est de penser à ça. Et surtout, je t'invite à nous rejoindre lors de plusieurs événements qu'on organise tous les mois. Tu as le lien juste en dessous, ça s'appelle le défi immobilier. Donc, c'est un challenge sur plusieurs jours où je t'apprends littéralement comment est-ce que, quelle que soit ton activité, tu peux te lancer en immobilier en vue de te bâtir une certaine sécurité financière. Aujourd'hui, avec l'immobilier, tu peux générer du 10 000 par mois de façon indirecte, que ce soit du cash flow, du capital, du gain en capital. Toutes ces notions-là, c'est des choses que j'apprends lors de ce défi immobilier. Et surtout, lorsque tu vas t'inscrire, je t'invite à prendre la formule VIP parce qu'avec la formule VIP, tu vas assister à du contenu exclusif, tu vas avoir des bonus exclusifs et tu vas également profiter d'une autre session où je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux doubler ton patrimoine avec tes enfants, c'est-à-dire doubler ton patrimoine d'une génération à l'autre avec des stratégies méconnues du grand public. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi à quel niveau tu es aujourd'hui. Quel est le type d'activité que tu souhaiterais faire au Canada ou que tu fais au Canada. Et dis-moi quel est ton plan d'action pour pouvoir te créer de nouvelles sources de revenus. J'attends ta réponse en commentaire juste en dessous. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.